Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Si vous n'avez pas encore consulté euh, les prévisions générales, la vidéo des prévisions générales, je vous invite à le faire car elles sont euh, aussi importantes. Cette vidéo est pour euh, les prévisions propres au Taureau, Donc euh, je commence par la première partie du mois de mars. Donc la première partie de mois de mars sera plutôt focalisée sur votre vie sociale et votre image publique, surtout avec le soleil qui est toujours dans votre onzième maison. Avec la pleine lune, vous allez pouvoir prendre des décisions en liaison avec des aspects amoureux ou relationnels en lien peut-être aussi avec vos finances ou en lien avec un nouveau métier ou un nouvel emploi ou même une nouvelle carrière que vous pourriez commencer à construire durant cette année. Durant la première partie de mars, vous serez toujours sous les effets de la conjonction de Mars avec Keto dans votre neuvième maison euh, qui euh, pourrait vous permettre de traverser des situations qui pourraient avoir rapport avec certains procès aux tribunaux ou un voyage à long terme ou une nouvelle carrière ou aussi un nouveau métier, comme si vous vous préparez pour un nouveau début, soit au niveau professionnel ou au niveau même du lieu de votre résidence. Donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie de Mars, Vénus aura été entrée dans votre signe pour vous offrir Beaucoup de charme et de charisme et vous allez continuer à être focalisé sur votre vie sociale et votre désir de vous faire des nouvelles connaissances ou amis ou d'établir des nouveaux objectifs professionnels pour l'avenir. À partir de maintenant, vous pourriez vous attendre à certaines nouvelles surprenantes qui pourraient concerner les procès aux tribunaux. toujours, je parle de ça, ou des réclamations que vous auriez faites auparavant, des réclamations au niveau financier, au niveau monétaire. Ou, par exemple, qui pourraient concerner des nouvelles... Euh, concernant un voyage à long terme que vous, que vous désirez faire depuis longtemps. Donc, ça pourrait avoir, vous pourriez avoir des nouvelles euh, surprenantes. Soudain, vous recevez une nouvelle concernant soit un voyage à long terme, euh, un nouvel objectif, euh, euh, des nouvelles concernant des procès qui étaient au tribunal depuis longtemps. Donc, c'est euh, ces nouvelles, durant la deuxième partie du de mois de mars, vous allez commencer à recevoir euh, des nouvelles concernant ces aspects de votre vie. Par contre, maintenant, durant la dernière partie du de mois de mars, vous allez commencer à voir les résultats concrets, surtout avec la conjonction de Mars et de Jupiter qui font un beau trigone avec votre gouverneur Vénus qui est dans votre signe. Vous allez commencer donc à voir les résultats, des résultats avantageux à votre avantage. Que ce soit des procès ou des démarches au tribunal ou des démarches pour voyager ou pour entreprendre des études supérieures ou pour un changement de résidence. Et fort probablement peut-être aussi un changement de, euh, de pays où vous résidez. La nouvelle lune... <coughs> La nouvelle lune dans votre douzième maison va vous préparer pour un nouveau début ou un voyage pour travailler ailleurs, surtout que durant cette période, Saturne aura été entré dans votre dixième maison pour vous inciter à vous préparer pour établir des nouvelles structures et bâtir un nouveau métier ou une nouvelle carrière, et ce à partir de ce mois de mars et jusqu'à l'année Prochaine. Donc, pour, pour beaucoup entre nous, le mois de mars, c'est un euh, déclencheur, c'est le mois déclencheur du reste de cette année et de l'année prochaine. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous au niveau astrologie. Je vous souhaite la meilleure des chances, chers taureaux. Euh, à propos, en fait, je voulais aussi vous inviter euh, à consulter ma première vidéo que je viens de télécharger dans ma chaîne La Cuisine Économique. C'est la, la, la, la première vidéo que j'ai euh, émise aujourd'hui et que j'ai téléchargée. J'apprécierais, s'il vous plaît, aller la voir, la consulter. J'ai mis euh, dans la boîte de description de cette vidéo le lien vers la chaîne. Cuisine économique. Je vous invite. La cuisine, c'est ma passion. Je vous invite à m'encourager et je vous remercie beaucoup à l'avance. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À